Bonjour les amis, quelles sont les niches les plus rentables Hashtag partage, la plateforme des formations offerte par les pros du web est là pour vous donner les must des niches les plus rentables. Hashtag partage, publie plusieurs contenus par jour pour faciliter votre business sur le net. Pourquoi plusieurs Pourquoi pas un contenu soit sur site ou soit sur vidéo. Notre politique, c'est de vous donner plusieurs réponses à une seule question. Cela vous permet de voir toutes les réponses possibles sur la simple question, les niches les plus rentables. Ici, nous faisons de l'information plurielle, c'est-à-dire que vous allez avoir des réponses qui vont étoffer toutes les possibilités concernant la question posée. Au lieu de donner un seul contenu qui va vous limiter à ce simple contenu qui ne va pas parler de tout, ok alors c'est pour ça que Hashtag Partage, la plateforme, vous demande de vous abonner à elle parce que elle va vous donner chaque fois, chaque jour, un PDF interactif gratuit et qui va comprendre énormément de réponses chaque jour. Vous avez compris Donc, nous allons maintenant voir quelles sont les réponses à cette question. Quelles sont les niches les plus rentables On passe maintenant à la page suivante. La page suivante est celle-ci. La rubrique, c'est hashtag webmarketing slash niche. Pourquoi parce que j'ai pas seulement ça que j'ai entre les mains pour vous donner des réponses à toutes vos questions. chaque partage va répondre à toutes les questions, quel que soit le domaine que, qui vous intéresse. Ok La preuve. Je reviens à la première page et je vous montre que ce que nous avons comme stock sur les questions que vous pouvez me poser, c'est par exemple ici. Avant ça, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est interactif. J'ai ici une flèche, j'ai un mot, hashtag partage en bleu, ou hashtag partage en bleu Ici, chaque fois que vous êtes dans ce cas de figure C'est que vous avez un lien qui s'affiche ici Qui va vous reconduire vers une destination donnée On va vous donner l'exemple Je clique et puis ma chaîne YouTube Alors ma chaîne YouTube, je vais quand même cadrer Voilà, c'est moi C'est hashtag partage Hashtag partage formation offerte Et j'ai là toutes les questions possibles Là, c'est les histoires inspirantes Là, c'est erreur à éviter là c'est Maxence Rigottier ça c'est du cinéma pour tout le monde et puis ici c'est ma cuisine la gastronomie pour Bocuse ici c'est PewDiePie c'est le meilleur le plus grand youtubeur du monde là c'est euh, Traficmania je pense euh, c'est le loup qui va parler du secret du story euh, et, et euh, par exemple ici Ronaldo contre Messi Tony Robbins, euh, et cetera, et cetera. Là, c'est sur le gaming, là, c'est sur la musique, là, c'est sur Python, là, c'est sur euh, les, les, les, les hackers, etc., etc. Ce sont les cours de Carnegie, le père du mindset moderne, etc. David Laroche, Tim Ferris Olivier Roland. Voilà, c'est il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui sont là, qui nous attendent. Vous avez compris un peu le système, comment il marche. Je reviens ici, je reviens ici, et pour vous donner déjà un cas de figure, je vais par exemple, j'ai ici un contenu, vous, vous cliquez ici, vous allez être transporté vers un site qui va vous expliquer toute cette histoire. Il y a ici une vidéo, c'est cliquable, il y a une flèche bleue, il y a une autre flèche bleue pour ça aussi. Donc rien que pour cette histoire de niche, regardez les, les, les titres. Ça porte de la même chose, mais différemment. Les 9 niches les plus rentables en 2021, ça, c'est une part de 9 niches. Là, 10 niches méconnues, ultra rentables pour 2021, c'est différent. Regardez, ils porte de la même chose, mais c'est différent. Et là, c'est autrement. Quels sont tes clients Pourquoi les connaître Tout est différent. Bien sûr, il y a entre ça et ça, il y a de la, de, de, de la différence. Et là, entre ça et ça, de la différence, etc. Vous avez compris maintenant et puisque je fais moi tous ces efforts pour donner plusieurs choses à la fois pour vous venir en aide, pour que vous ne perdiez pas votre, votre temps ni votre argent, mais je vous demande de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à ma chaîne dans le cas où vous n'êtes pas encore. Ok, maintenant, on va passer à ma troisième page. Voilà, et c'est toujours hashtag webmarketing niche. Et là, j'ai 26 vidéos ici pour répondre à la simple question, quelles sont les niches les plus grandes pour 2021 Je vais vous lire seulement quelques-unes. Dropshipping, top 5 des meilleures niches 2021, plus preuves en life. Top 10 les meilleurs business à lancer en 2021 sans gros capital. Comment trouver une niche rentable Exercice, business en ligne, 5 idées business à lancer en Afrique en 2021. Et là, Dropshipping, le top 5 des niches pour 2021 en e-commerce. Comment trouver une niche rentable pour l'affiliation 10 idées business rentables dans le secteur de la beauté. 25 idées de business rentable, les niches qui ont explosé en 2020, quand crise égale opportunité, donc il y a beaucoup de choses. Moi je vais prendre n'importe laquelle, je vais par exemple cliquer ici pour être redirigé. C'est interactif, tout est interactif. Je clique ici. Donc, qui s'adapte à toutes les morphologies, en bois qui est un design assez épuré qui rend mieux que euh, les bureaux euh, ajustables qu'on a l'habitude de voir de nouveau la meilleure manière de vendre ce genre de produit, c'est euh, de parler du nombre d'heures qui est passé à travailler sur un bureau de, de parler des problèmes de vendre plus cher ça va vous permettre d'augmenter la valeur perçue et euh, aussi un, un point que je voulais mentionner c'est que j'ai trouvé cette vidéo là mais qu'il y a plein d'autres jeux pour chats, pour chiens donc allez vous renseigner c'est une niche qui faut... fonctionne pas assez carré et donc du coup elles essayent de résoudre ce problème si vous avez un produit qui va vous permettre justement De cadeau cadeaux, on a un prix qui est, prix qui est comme d'habitude, 3 à 5 euros et on peut le vendre à 20 euros si on essaie juste de vendre ça comme ça. Si on a vraiment envie de créer une marque, on peut le vendre beaucoup plus cher. Trend, et vous pouvez, euh, en l'occurrence, le vendre euh, pour des prix beaucoup plus élevés, 100, 150 euros, sans problème. C'est là, c'est à moitié chaussettes, à moitié pantoufles euh, et euh, j'aime bien leur page produit parce qu'il est très simple, très clé, ils ont le petite offre ici, à chaque fois petits achats, une chaussette donc euh, moi, je quitte. Trouver une niche rentable. Exercice business. On clique, on clique ici. Spécial pour apprendre comment lancer son en comment en Ça peut être également euh, le souhait de pouvoir maigrir ou te muscler. Et tu cherches des infos sur ce sujet-là. Euh, ça peut être par exemple aussi comment éduquer euh, tes enfants d'une manière plus efficace et plus bienveillante. Euh, ça peut être également sortir d'un problème. Bon, c'est toujours sortir d'un problème, mais euh, sortir d'un problème peut-être un peu plus grave, comme par exemple euh, sortir de la dépression ou euh, d'un état euh, psychologique ou autre euh, qui, qui t'embête. Voilà, donc ça, c'est différentes pistes. Ça peut être vraiment quelque chose euh, que tu n'as pas encore euh, réussi, mais que tu as une très forte envie de réussir et euh, une chose sur les tu... Donc euh, je quitte, je reviens à mon PDF et je vais chercher une autre euh, idée. Il me dit là 10 idées de chaînes YouTube rentables dès aujourd'hui. Je clique. Alors aujourd'hui on va voir 10 idées de chaînes YouTube rentables mais avant de commencer on me dit souvent que tout a déjà été fait. Mais tout n'a pas été fait par toi. C'est ta vision que les gens achètent, donc retire-toi cette idée de la tête que tout a déjà été fait. Moi-même, je fais de la vidéo, je fais du marketing, la vidéo du marketing, ça a déjà été fait, j'ai rien inventé, donc euh, il ne faut pas te dire que forcément tu vas réinventer l'arbre. En fait, ce que les gens achètent réellement, c'est ta vision de voir les choses, ta manière d'exposer les choses, d'où l'importance du personnel branding, j'en ai déjà parlé. Je reviens à mon PDF. Voilà et bien entendu euh, il faut liker, il faut com commenter, il faut partager, il faut vous abonner dans le cas où vous n'êtes pas encore, ok ben, Je reviens quand même à ma première page. Donc tout ça, ça ne m'appartient pas, les formations offertes, elles sont faites par des professionnels du business sur Internet. C'est dit ici. Je vous ai montré toutes les vidéos que j'ai déjà montrées. Et en plus, ça, c'est seulement, je vous recommande tous les contenus qui peuvent intéresser les questions que vous vous posez. Et dans ce cas, ce sont les niches les plus rentables. Alors, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Et puis de travaux de mes vidéos, parce que je vais encore demain après-demain, je travaille sept jours sur sept, je vous livre euh, au moins une trentaine de contenus par jour. Merci et au revoir.